venir de venir bonsoir chers frères et sœurs dans le nom de jésus christ merci de venir sur cette chaîne une fois de plus merci de me prêter un peu plus d'attention que le nom de jésus soit glorifié que le nom de jésus christ soit loué aujourd'hui le but de notre partage le but de notre échange c'est pourquoi as-tu donné ta vie à jésus bon nombre de chrétiens, bon nombre de personnes ont donné leur vie à Jésus mais ne se sont jamais posé cette question et aujourd'hui le Seigneur m'envoie vers toi pour t'interpeller et te faire, t'amener te, te, à te poser cette question et il faudra que vraiment tu fasses cet exercice pour, pour que tu puisses savoir pourquoi tu as donné ta vie à Jésus la, la question c'est pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus moi j'ai ma réponse mais il faudrait que toi tu aies ta réponse parce qu'au travers de ta réponse, tu sauras la vérité. Au travers de ta réponse, tu seras délivré. Au travers de ta réponse, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de personnes cherchent Jésus pour les biens matériels, pour euh, les biens de ce monde, pour beaucoup de raisons, pour pas mal de choses, pour les délivrances et pour toute autre chose. Et le Seigneur veut que tu te poses véritablement cette question aujourd'hui. Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus pourquoi je cherche Jésus Pourquoi j'ai besoin de Jésus Pourquoi Jésus doit-il intervenir dans ma vie Et si tu trouves la, question, la, la, la réponse à ta question, sur toutes les questions, sur toutes les réponses que tu peux avoir, si, tu le, si toutes tes réponses, alléluia, t'amènent ailleurs, et non pour ton salut, et non pour la vie après cette vie, et non pour euh, les retrouvailles au paradis, et non pour l'enlèvement. Vraiment, mon frère et ma soeur, c'est le moment de te repentir. Pourquoi Le Seigneur me fait te comprendre ce, ces choses. Beaucoup de gens cherchent Jésus parce qu'ils veulent être prospères. Parce qu'ils ont vu tel qui sert Dieu. Parce qu'ils ont vu tel chantre. Ils ont vu telle personne qui fait ceci, qui fait cela et que sa vie a changé. Ils ont vu tel pasteur qui n'était euh, rien au début, euh, rien physiquement. Et aujourd'hui il a des voitures, il a des villas, il a des ceci, il a des jets, il a des, voici, il a des, des habits euh, sur mesure, ils ont vu tel artiste chantre de Dieu, entre guillemets, qui au début était comme ça si, si, et aujourd'hui ils confessent que voilà sa vie a changé, ils ont vu des personnes euh, que la statue a changé et c'est pourquoi, pourquoi eux s'ils sont venus donner leur vie à Jésus pour que leur vie change. Il y a des personnes qui, qui viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de miracles ils ont, venu de, ils ont besoin du mariage, ils ont besoin du bébé, ils ont besoin euh, du changement de situation, ils ont besoin euh, de toutes ces choses mondaines que, euh, que tout, le monde, tout le monde cherche. Aujourd'hui, le but de mon partage, c'est quoi Le but de mon message, c'est quoi C'est que Dieu me fait te comprendre de ceci. Déjà, il est le Dieu de tout le monde. Et si tu te poses cette question en toute sincérité, ma frère, euh, euh, mon frère, ma soeur, si tu te poses cette question et que tu n'arrives pas à trouver. Cette réponse que je vais te donner, j'ai donné ma vie à Jésus en toute sincérité pour que je sois sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus pour que j'hérite du salut. J'ai donné ma vie à Jésus pour que après ma mort, je me retrouve au paradis. Je t'assume mon frère, je t'assume ma soeur. Si toutes les réponses que tu peux avoir ne riment pas à ces trois réponses, il faudrait que tu te remettes en question. As-tu donné ta vie à Jésus parce que ton père est chrétien? As-tu donné ta vie à Jésus parce que tu es né d'une famille chrétienne? As-tu donné ta vie à Jésus parce que tes amis sont chrétiens? Parce que ces choses-là. Les gens du monde aussi le font. Il y a des gens qui sont musulmans parce que leurs parents sont musulmans. Ils sont bouddhistes parce que leurs parents sont bouddhistes. Donc, si aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, cela est ton premier problème. Cela est ton premier ennemi. Parce que tu dois savoir pourquoi tu cherches Jésus. Tu dois savoir pourquoi tu donnes ta vie à Jésus. Lui donnes-tu ta vie pour les choses du monde. Ce que Dieu veut que je te fasse comprendre, c'est que si on t'a enseigné ainsi par... Euh, les pasteurs, aujourd'hui les pasteurs mondaines et, moderne, et modernes, comme vous les aimez bien, que « Viens dans mon église et ta vie va changer. Viens dans mon église et tu auras un bébé. viens de mon, euh, Donne ta vie à Jésus et tu auras ceci et tu auras cela. » Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que si c'est pour ces choses-là que tu cherches Jésus, tu perds ton temps. Je suis désolé parce que tu peux être frustré par ce que je dis, mais c'est ça la vérité. Dieu m'envoie aujourd'hui te dire que si tu cherches Jésus parce que tu veux un bébé, parce que tu veux un enfant, parce que tu veux un mariage, parce que tu veux voyager, parce que tu veux être prospère, parce que tu veux avoir une maison, parce que tu veux une délivrance, parce que tu veux fuir les sorciers. Euh, Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que si c'est pour ça que tu cherches Jésus, que tu, tu, tu fais tous ces sacrifices, tu perds ton temps. Alléluia, mais tu perds ton temps. Mais pourquoi tu perds ton temps? Tu perds ton temps parce que toutes ces choses-là, la vérité c'est que tu peux les avoir sans Jésus. Jésus n'est pas venu pour te donner un enfant. Ça on ne te le dit pas dans ton église, on ne te dit pas... Avec tes pasteurs et tout le reste, mais la vérité c'est que Jésus n'est pas venu pour te donner le bébé. Avec ou sans Jésus, tu vas avoir le bébé. La preuve en est qu'il y a des gens dans le monde qui ont des enfants, ce n'est pas Jésus qui les donne. Et les gens qui sont prospères, d'abord les plus riches de ce monde, la majorité ne sont pas en Christ et ne ne croient même pas en Jésus. Alléluia, amen. Il y a des gens qui vivent pieusement, qui sont prospères parce qu'ils respectent les lois de la nature. Et, et, et, et, et, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont sont naïfs parce qu'ils euh, ils ne veulent pas lire la Bible. Dans la Bible, la Bible te fait comprendre qu'il y a 113 lois. Alléluia, Amen. Donc, dans les 113 lois, il y a les lois de la nature. Ça veut dire que si tu donnes, tu reçois. Tu veux être prospère, je te donne un secret. Si tu veux être prospère, arrête de faire les jeûnes de, de 21 jours parce que tu veux être prospère, parce que tu veux voyager. Arrête de te, arrête de souffrir, mon frère et ma soeur, pour cela. Parce que qu'il suffit juste de donner aux gens il suffit juste de partager. Et tu vas devenir prospère, ça peut être après six mois, ça peut être après cinq ans, mais c'est la loi de la nature, celui qui donne reçoit, ça c'est la loi de la nature, ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc si tu cherches Jésus parce que tu veux devenir prospère, mon frère arrête parce que tu perds ton temps, tu perds ton temps parce que tu n'as pas compris le message et celui qui te l'a enseigné ainsi, il t'a trompé parce que tu n'as pas besoin de te sacrifier. Pourquoi te réveiller tous les matins à 6h faire les jeunes, machin truc courir à gauche à droite parce que tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela Pourquoi te priver des biens de ce monde si tu as besoin des biens de ce monde Pourquoi tu te prives des biens de ce monde si tu as besoin des biens de ce monde Donc le Seigneur me fait te comprendre que si ce n'est que pour cela, ça c'est, il donne à tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde et il donne à tout le monde. Dieu donne aux non-croyants, non il, donne, il donne aux païens, il donne aux musulmans, il donne aux bouddhistes, il donne à tout le monde. Et les, les musulmans sont prospères. Quand tu vois l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, et tout ça, tu vois comment les gars ils construisent des grandes maisons, et ils n'ont pas Jésus. Donc si c'est si aussi pour cela que tu cherches Jésus, tu perds ton temps. Arrête mon frère, arrête ma soeur, et voilà. Va, amuse-toi, va, va, fais, il y a la, la, la doctrine de la pensée positive qui n'a rien à voir avec Jésus, les gens font des témoignages, à force de penser à la richesse, à la richesse, au mariage, au mariage, ils finissent par avoir ce mariage là, donc tu n'as pas besoin de Jésus si c'est pour cela, c'est ce que le Seigneur va te dire ce soir, parce que Jésus n'est pas mort pour ces choses là, ces choses là sont disponibles pour tout le monde, Dieu dit à ses enfants, cherche-moi d'abord, occupez-vous de mes choses, cherchez les choses du royaume des cieux, et toutes ces choses, je vous les donnerai. Cherche-moi d'abord, venez vers moi pour me connaître, pour votre salut, pour que vous soyez sauvés. Et ces choses-là, je vous les donnerai. Mais si tu viens vers Jésus pour ces choses-là, mon frère, ma soeur, euh, Dieu m'envoie te dire que tu te trompes et il est temps que tu te repentes. Parce que ça, soit, soit tu arrêtes de, de continuer à aller dans une église, soit tu arrêtes de chercher, soit tu t'arrêtes directement pour que tu ne sois pas surpris au jour du jugement, soit tu te repentes et... Tu demandes au Seigneur de, de réorienter ta, ta façon de penser, de réorienter ta façon de voir afin que tu reviennes à la vérité. Et la vérité qui est dans la vérité qui est Jésus-Christ, c'est le salut. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ est mort pour que nous nous soyons heureux après cette vie. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous soyons heureux dans cette vie. Alléluia, amen. Avec ou sans Jésus, tu peux être heureux. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas dans vos églises. C'est pourquoi les gens changent d'église. Les gens changent de croyance parce que, voilà, j'ai été dans cette église. Ils m'ont dit, si je, si je paye la dîme, je serai prospère. Non. Le pasteur qui te demande de payer la dîme, parce que si tu payes, tu seras béni, il utilise la loi de la nature. Il n'utilise pas la loi de Jésus. Il sait que si tu donnes, tu vas recevoir, donc tu, ça n'a rien à voir avec Jésus. Si tu payes ta dîme pour être heureux, tu seras heureux. Pas parce que tu payes ta dîme, en fait, pas parce que tu donnes à Dieu, mais parce que tu donnes à la nature. Et la nature, il y a les lois de la nature que Dieu a instauré, c'est là, c'est calé. Donc tu n'as pas besoin de Jésus pour cela, pour être prospère. Tu n'as pas besoin de Jésus pour que ta situation change. Il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de routes. Pourquoi tu te prives, de, tu te prives les choses de ce monde pour gagner les choses de ce monde donc, c'est le message que je veux que je te fasse comprendre ce soir, ma soeur, mon frère, que réponds-toi vraiment, si tu te poses si tu t posé la question ce soir, pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi je cherche Jésus? Si, dans toutes tes réponses que tu as pu avoir, en toute sincérité, tu te rends compte que c'est parce que tu as plus besoin des choses de ce monde, le voyage, le bébé, le mariage, la prospérité, le changement de situation, euh, euh, la protection, euh, sache que toutes ces choses-là, tu peux les avoir sans Jésus et... En ce moment-là, tu dois vraiment te repentir. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour ces choses-là. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Il est venu en tant que sauveur. Il n'est pas venu en tant que celui qui va venir vous rendre prospère. Non. Avant lui, avant qu'il ne vienne pas avant lui, parce que lui, il était avant nous, avant tout. Donc, avant euh, son avenir sur terre, les gens étaient prospères. Les gens étaient prospères, les gens qui ne croyaient même pas en Dieu. Voilà. Voilà. Nebuchadnezzar qui a été roi, il ne croyait pas en Dieu, il avait ses dieux, les dieux. Le roi d'Égypte, il n'avait pas, pas Dieu, il n'avait pas Jésus, mais il était prospère, il était roi, il était chef. Donc, si tu veux aussi être chef, et que c'est pour ça que tu te dis, parce qu'on t'a dit que, si tu viens à Jésus, ta situation va changer, si tu viens à Jésus, eh, tu auras l'élévation, si tu viens à Jésus, tu seras prospère, si tu viens dans mon église, tu vas voyager, si tu viens dans mon église, tu auras le mariage, si tu viens dans mon église, oh mon pasteur puissant, oh mon église est fort, si c'est pour ces choses-là, que tu te prives des choses du monde, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire ce soir que tu te trompes. Et sans te juger ni te condamner, je t'apporte le message que le Seigneur m'envoie t'apporter, parce que je ne suis qu'un qu simple messager. Le Seigneur me fait te comprendre que, repends-toi et reviens à la, à la vérité. Reviens à la vérité parce que, soit tu as donné ta vie au véritable Jésus, qui est le Jésus crucifié et le Jésus ressuscité, celui qui est, est monté au ciel, et qui revient très bientôt. Répands-toi. Mais si tu as donné ta vie à ce Jésus, bar Jésus, le Jésus moderne, le Jésus mondaine qu'on présente aux gens aujourd'hui, vraiment mon frère, il faut que tu te redresses. Ce Jésus qui a les longs cheveux, avec les yeux marrons, les yeux kakis, les yeux euh, violets. <rire> Avec, euh, avec les photos en couleur je ne sais pas s'il y avait la photo numérique euh, au, au premier siècle je ne sais pas même ma grand-mère n'a pas de photo n'a pas de photo en couleur de photo numérique mais bizarrement euh, le, Josu mondaine, le Josu moderne, il, a, il est en HD, HD et les gens accrochent ça dans leur maison vraiment mon frère ma soeur si tu le fais arrête de le faire parce que tu es loin, tu es loin de la vérité, et réponds toi Demande au Seigneur de sanctifier ton cœur. Demande au Seigneur de t'amener à la vérité. Demande au Seigneur que, que de t'aider vraiment parce que la vérité, c'est que si tu te prives des choses de ce monde pour avoir les choses de ce monde, pourquoi te priver de ces choses Le Seigneur dit dans sa parole, dans euh, Apocalypse 22, que, que le juste se justifie encore et que l'impur soit encore plus impur. Donc, ça ne sert à rien de te priver les choses de ce monde pour gagner les choses de ce monde. Donc, si c'est pour ça que tu as donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, c'est mieux tu arrêtes. Si c'est pour ça que tu, tu, te, tu te gourdes de jeunes, les jeunes de 21 jours, les jeunes de 30 jours, euh, dès que tu as entendu qu'il y a de prière à gauche, il y a, il y a un séminaire à droite, tu coupes parce que tu te dis qu'à force de faire les, les veillées de prière, à force de faire les séminaires, tu seras. En fait, tes demandes seront. Tes demandes plutôt seront exaucées, tes envies seront exaucées. Euh, vraiment arrête. Mais maintenant, le, le Seigneur veut que je te fasse comprendre qu'il n'y a rien de mal à demander à Dieu. Le problème, c'est que si tu cherches, si tu donnes ta vie à Dieu pour ces choses-là, ça ne sert à rien parce que tu peux les avoir sans Jésus. Maintenant, si tu donnes ta vie pour être sauvé en tant que fils de Dieu, c'est normal que tu demandes à Dieu parce que Dieu, c'est ton Père. Il y a nuance, il y a ces deux choses différentes. C'est vraiment différent parce que celui qui ne va pas même me comprendre va dire, mais lui, il dit quoi? Donc, non, on n'a plus le droit de rien demander à Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu m'envoie te dire. Dieu ne m'envoie pas te dire cela. Tu as le droit de demander à Dieu. Euh, voilà, tu as le droit. C'est notre Père. On a le droit de demander à Dieu. Alléluia, Amen. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus pour gagner ces choses-là, ça ne sert à rien. Si tu te sou, si tu te prives des biens de ce monde pour ces choses-là, ça ne sert à rien. Exactement. Si tu vas à l'église si tous les dimanches parce que tu te dis que... Euh, en allant à l'église, ta prière sera vite exaucée pour que tu voyages, pour que tu aies le bébé. Ça ne sert à rien. Si, au lieu de chercher à être sanctifié, à être sauvé, euh, à, à, à demander à Dieu de t'aider à changer dans tes habitudes, dans ta vie, tu passes des jours et des mois et des années à jeûner juste pour un bébé. Quand je dis un bébé, je ne minimise, je ne minimise pas la demande. Mais par rapport à ce que nous allons gagner après... C'est vraiment rien parce qu'il n'y a rien sur terre qui vaut notre salut. Il n'y a rien sur terre qui veut notre, notre salut. La vie après cette vie est plus chère que tout ce qui existe dans ce monde. Donc si tu te prives de bien de ce monde pour gagner les choses de ce monde, vaut mieux tu vas retrouver euh, nos amis qui sont dans le monde. Vaut mieux, tu t'amuses. Voilà, tu t'enjailles. Parce que ça ne sert à rien que tu te prives pour les choses de ce monde, pour gagner les choses de ce monde. C'est une promesse de Dieu, vivre heureux. C'est une promesse de Dieu. Euh, vivre heureux sur si cette Il dit, cherche-moi d'abord. Moi, Les autres choses-là, ne, ne te soucie pas d'aller les chercher comme les autres, comme les gens du monde le font. Moi, je vais te donner. Je vais te donner au-delà de ta compréhension, au-delà de ce que tu entends. Ne te, ne te concentre pas sur le bébé, ne te concentre pas sur le voyage, ne te concentre pas sur la guérison, ne te concentre pas sur la protection, ne te concentre pas sur la richesse, pour la, sur la prospérité. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu te concentres sur ton salut, que tu te concentres sur ton appel, que tu te, tu te concentres sur l'enlèvement, tu te concentres sur la vie après cette vie, et tu le laisses lui-même s'en occuper des choses dont ton corps peut avoir besoin dans ce monde. Il sait que tu es un humain, il sait que tu as un corps et que tu as besoin de vêtements, mais Jésus te dit quoi? Laisse demain s'occuper de demain, laisse demain s'occuper de demain, parce que ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de courir. Là, nous devons commencer le footing. Tu dois commencer le footing pour gagner ton salut. Tu dois commencer le footing pour être prêt pour l'enlèvement. Tu dois commencer le footing pour hériter du royaume des cieux. Mais si tu, tu te laisses distraire pour regarder les choses de ce monde, tes yeux sont focalisés sur les biens de ce monde, <rire> tu, te tu te déconnectes de ton salut. Tu te déconnectes de, de Jésus. Et en ce moment... Tu es très, très, très loin. Et c'est le message que le Seigneur m'envoie t'annoncer ce soir. J'espère que tu l'as reçu avec beaucoup de joie et beaucoup de délivrance. Vraiment, je t'assure que si tu es concentré sur les choses de ce monde, en, en attendant que Jésus-Christ te les donne, après, si tu cherches Jésus pour les choses de ce monde, vraiment, réponds-toi. Soit tu arrêtes, soit tu te réponds pour revenir à Jésus, parce que les choses sont là, Dieu a prévu ça pour nous. La parole de Dieu dit « Tout a été fait par lui et pour lui ». Ta vie a été faite par Jésus et pour Jésus, par Dieu et pour Dieu. Tout ce que tu peux avoir, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si ce que tu dois avoir dans ce monde est pour la gloire de Dieu, toi, tu souffres pourquoi' quoi? Quand il te donne à manger, là, qui gagne la gloire? C'est toi. C'est Dieu qui gagne la gloire. Quand il te donne le travail, là, qui gagne la gloire? C'est Jésus qui gagne la gloire. C'est que Tu n'as aucune gloire que tu gagnes. Mais pourquoi tu vas souffrir pour des choses que toi, tu n'as pas de gloire à gagner? Alors que la, la, la, la seule chose que tu peux gagner, c'est ton salut. Il dit qu'il t'a créé pour lui, il t'a donné cette vie pour lui, il ne t'a pas donné cette vie pour toi. Tu ne vis pas pour toi, tu vis pour Jésus, tu vis pour le Seigneur. Et le Seigneur te, te renouvelle son souffle de vie tous les matins pour sa gloire, pour te donner une chance d'être sauvé. Ce n'est pas pour que tu deviens multimilliardaire, ça c'est des choses, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il te donne euh, des finances, une maison, une femme, une épouse, un enfant, un voyage, gloire. Mais s'il ne te donne pas, ne reste pas à pleurer sur ces choses. Lève-toi, concentre-toi sur ton salut, concentre-toi sur ta vie après cette vie, concentre-toi sur ton salut et reviens à Jésus bien, Jésus, ne reste pas à pleurer parce que, tu vois, tes amis qui ont des situations changées, tu vois, on te moque de toi, on fait comme ça. Non, non, non, non, non, non, laisse Dieu s'en occuper. Laisse Dieu s'en occuper. Toi, occupe-toi de ton salut, occupe-toi d'être sanctifié, occupe-toi d'être vrai, d'être saint, de, de, de marcher tous les jours, de, de combattre contre les, les, les, comment on appelle ça, contre les impurités de cette vie, de ce monde, d'être prêt quand il viendra. Parce que la vérité, c'est que si tu es concentré, sur les choses de ce monde et que la, la trompette sonne. Comment tu fais Comment tu fais La trompette, vient de sonner. Toi, ta tête est sûre, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je voyage, il faut que je voyage, il faut que j'ai le bébé, il faut que je le veuille. il faut que je construis, il faut que j'ai la maison, il faut, il faut, il faut, il faut. Boum La trompette vient de sonner. Tu fais comment hey, hey, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas là pour vous faire rire. Je suis là pour vous faire comprendre que la vérité, c'est le salut. Ce n'est pas les biens de ce monde. Les biens de ce monde sont des acquis. C'est des choses que Dieu nous a promis et on les aura avec ou sans Jésus. Mais la seule chose qu'on ne peut pas avoir sans Jésus, c'est le salut, c'est être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans Jésus, mais toutes les choses de ce monde, on peut les avoir sans Jésus. Donc si tu cherches les choses de ce monde et que tu mets Jésus devant, tu perds ton temps. Laisse, cherche Jésus pour être sauvé et le reste, tu les auras sans même, que tu ne sans même faire un effort. Maintenant, on n'a pas demandé aux chrétiens de dormir à la maison, de n'aller pas poser les demandes d'emploi. Non, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Les chrétiens aiment bien le faire. Tu as des qualités pour quelque chose, fais ta demande, va, déma, va déposer. Continue ta marche pour ton salut. Tu as rencontré une femme qui te plaît, aborde la cause avec elle. Mais il ne faudrait pas que ça soit... Il, faut, il, me faut, il me la faut, il me la faut. Non, non, non. non, non. Tu l'as tu l'as abordée, vous avez causé. Elle est d'accord de te donner son numéro pour que vous continuiez à vous connaître. Tant mieux. Elle n'est pas d'accord.